Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Lors de la création d'un vaisseau alien, il est important pour les équipes de sortir le plus possible de leur zone de confort. Chris poussant à la création inattendue. L'idée derrière le Rylen est d'avoir un cargo chien capable de se défendre et avec une bonne capacité de cargo, mais ne faisant pas partie de la flotte à poids. Et c'est là qu'intervient le constructeur N'Gatak. A l'origine, la maison N'Gatak était vassale de la maison Rua. A la fin de la grande guerre civile, la Maison Klo contesta les traités de paix en cours et décida de tuer tous les dirigeants présents dans la salle de négociation. Ils ont donc saboté le réseau de satellites météo, mais au lieu de toucher uniquement la zone prévue, toute l'atmosphère de la planète fut détruite. Oupsie. L'entièreté de l'Empire Xi'an ou Sao Chian, migra vers la planète la plus proche. En dédommagement de ses pertes, la Maison Lua fut élevée au rang de la Maison Impériale. Et le nouvel impérateur, Yale Serua, récompensa la maison de Gatak pour ses services en lui offrant une licence de construction de vaisseaux industriels pour tout le Sao Shian à perpétuité. Connus pour leurs innovations, ils ont immédiatement saisi l'opportunité de construire un vaisseau qui serait tout autant adapté aux chiens qu'aux humains. Bien qu'il soit difficile de caractériser les marques aliens, les trois présentations proposées à Chris Roberts étaient très proches du résultat final. Car aujourd'hui, les artistes vont plus facilement faire des choix tranchés qu'auparavant. L'une des particularités du Railen étant par exemple son changement de morphologie très poussé. L'équipage du vaisseau se compose de quatre personnes. Le pilote, un ingénieur et deux canonniers. La capacité de transport du vaisseau est de 320 SCU. Il offre donc une nouvelle alternative au transport. Les développeurs souhaitent en faire en sorte qu'il n'y ait jamais un vaisseau supérieur à un autre et que le choix du joueur dépende de ses besoins. Vous pourrez accéder au vaisseau grâce à l'ascenseur Gravelev situé à l'avant, vous donnant accès à l'architecture verticale caractéristique des chiennes. Pour vous déplacer au sein du vaisseau, il vous faudra utiliser une console articulée composée de plus de 50 éléments qui contrôle un ascenseur anglais. Dans le quartier habitation, vous pourrez trouver les casiers ainsi que les lits et l'accès aux tourelles, de même que les escape pods. Dans la zone de vie, vous trouverez des jars de sustentation, la cuisine et la salle de bain. Si vous montez, vous arriverez directement en face de la note docking situé à l'arrière du vaisseau, dans la zone technique elle-même accolée au cockpit. Sur le pont principal, des consoles vous permettront de faire sortir les composants. Mais contrairement aux autres vaisseaux, vous pourrez accéder à tous les composants à partir d'un même point, puisque la console sert de commande d'appel et le composant vous est ensuite amené. Enfin, vous serez emmené au poste de pilote et copilote grâce à des fauteuils flottants. Ce nouveau vaisseau, et plus particulièrement son constructeur, amène donc un peu plus de diversité dans l'univers et une ouverture sur les vaisseaux chiennes, laissant plus de choix aux joueurs. Maintenant que la présentation du vaisseau est terminée, nous allons nous intéresser aux espèces derrière ces marques exotiques. Commençons par les banous. Les Banu sont particulièrement friands de compétitions sportives. Pour autant, savoir qui va gagner ne les intéresse absolument pas. La beauté des actions primant sur la personne à l'origine de celle-ci. Il peut donc être déroutant pour nous les humains de voir les Banu applaudir absolument tout le monde durant un événement. La structure sociétale des Banous repose sur ce qu'on appelle les soulis, qui sont une sorte de clan. Dès le plus jeune âge, ils intègrent un Souli dans lequel ils seront formés dans une spécialité, comme la cuisine ou la construction de vaisseaux. Les Banous adorent rendre des services, mais ils attendront toujours un service en retour. Faites donc bien attention quand vous leur demanderez une faveur. Les Banous sont la première espèce non humaine que nous avons rencontrée totalement par hasard. Un pilote cherchant un jump point vit passer un vaisseau et par peur, commença à lui tirer dessus. Après quelques instants, le pilote se rendit compte qu'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre. Après cela, la situation put très vite être réglée pacifiquement et les Banu furent ravis d'avoir de nouveaux partenaires commerciaux. L'histoire des Tevarines est moins romantique. Étant à l'origine une société martiale, ils tentèrent rapidement de conquérir des territoires humains, ce qui amena aux deux guerres Tevarines. N'ayant pas accès à la technologie de terraformation, ils devaient absolument avoir accès à des mondes déjà habitables. Ils furent une première fois assimilés par la force au sein de l'Empire à la fin de la première guerre, puis s'intégrèrent volontairement à la fin de la deuxième, renonçant ainsi à leur culture et leur passé. Nous avons hérité grâce à cela de leur technologie de bouclier dont nos vaisseaux n'étaient pas équipés avant la guerre. Après l'élection du premier sénateur Tevarine, il semble y avoir eu un regain d'intérêt pour leur culture et leur passé. Certains membres de cette espèce commencent donc à réapprendre leur ancienne langue et certaines traditions. Les tévarines sont par essence des survivants et feront tout pour protéger les membres de leur famille, même si cela passe par le fait de tout abandonner. Les chianes ont la particularité d'avoir un traitement des déchets nutritifs non dissociés entre les liquides et les solides, un petit peu comme les oiseaux. Il faut donc savoir que si en vous promenant, vous trouvez un bassin d'eau ressemblant à une fontaine, il est déconseillé d'y boire car il s'agit probablement d'une lettrine. Leur culture entière est basée sur les maisons, et tous les chiens doivent s'acquitter d'un service militaire permettant de créer un sentiment d'unité au sein de l'espèce. Maîtrisant parfaitement les technologies antigravité depuis longtemps, ils ne sont finalement allés dans l'espace que très tardivement dans leur histoire. Pouvant vivre jusqu'à un âge très avancé, leur vision du temps est différente de la nôtre. Ils possèdent d'ailleurs une forme de code d'honneur et de croyance qui s'appelle le litova. Notre rencontre avec cette espèce fut quelque peu informelle, les chiens ayant trouvé des humains en train d'essayer de terraformer une de leurs planètes. Les chiens contactèrent donc les autorités humaines pour leur demander de venir récupérer ce qu'ils avaient laissé traîner. Enfin, les Vandoul sont une espèce très mystérieuse dont on ignore beaucoup de choses. D'après les observations, il s'agit d'une espèce insulaire et aurait une croyance à la méritocratie. De nature guerrière, ils semblent aller de monde en monde pour en tirer toutes les ressources, servant potentiellement un grand dessein. Mais certaines personnes pensent qu'ils sont simplement belliqueux. Nous avons pris conscience de leur existence après la disparition du jour au lendemain d'un avant-poste. Étant très attachés à leur clan, l'esthétique de leurs vaisseaux reste très utilitaire, et aucune observation à ce jour ne permet de supposer l'existence d'un gouvernement central. Les clans ont tendance à effectuer des raids sur les mondes humains pour y saisir toutes les ressources, puis disparaître aussitôt dans l'espace Vandoul. Ce qui a fini par pousser les humains à entrer en guerre contre eux. Guerre qui est toujours en cours d'ailleurs, la finalité de celle-ci étant toujours débattue. Doit-on éradiquer les Vandouls Doit-on les repousser au-delà de nos frontières Ou doit-on reconquérir nos territoires